Parce que j'ai un bon spot mais ouais Les premières vagues c'est difficile de maintenir les Ok pourquoi on a spawn là Putain il est passé sur... Exactement, leur voix qu'il me faut J'ai du mal euh, ici de... Ça va de tous les côtés, j'ai du mal côtés. De... Sauf vous tenez au spot et changez de place ouais. Mais c'est juste pour la prochaine ouais. On va pas rester là euh, euh le métro, mais maintenant t'as plein de... tu des spawns un peu vicieux dedans et en plus t'as plein d'agrides de... Plein de d'aération. Bah si vous galerez, vous hein. Bah... Euh... Je, vois je vois pas tout. Bah Allez, je... non mais je vois mais pas tout. tout. C'est moi je trage. Moi j'ai je... fais que plus galerie, plus galerie plus en ici, en fait. On va lui des grenades. Il oui il faut juste qu'il y en ait un qui surveille bien derrière parce que ça, ça se passe derrière. my c'est pour ça que je te dis c'est pas un bon spot de... quand t'as des gros rechargements c'est galère. Et vu qu'on a que des cats de balle longs. Arrête de changer de ça, côté ça Patrick Oui, <rire> c est oui là c'est Prends le côté, tiens le s'il te plaît parce que... Ouais, ça va commencer à être l'adaptation. d'achat. toi qui s'en rentre ah. euh... Bah oui, non mais là tu parce parce qu qu'après on se fait niquer de ton côté, donc c'est pas bon. Euh, tu sais, je l'ai déjà quand on en passe sur sortir cette là, class là on Ouais, non mais à 3 est ça, il genre. est pas tonable parce que... As pas, as bah pas si, ah pas je t'ai de... je l'ai fait à 2. J'ai euh, 20 mètres pour tout buter. 20 si je débute pas en 20 mètres avec 8 balles, bah, euh, je me retrouve au euh, corps à corps et euh, sans me plier donc euh, c'est un peu chaud. Ouais mais appelle dans ce cas là, appelle si t'as du monde moi, tu sais j'essaie de tirer de ton côté mais euh, z normalement c'est même pas ton côté qui pose problème. Oh putain je pars en route. C'est bon. Non ouais. ouais, il est pas mort mais je... Je vais spot dans le mec, parce absolument pas. Mmh. Métro, ça, ça, ça. Ouais, le problème c'est que ça reste une sur notre un gars tu Bah ouais, y'a juste ça, hein. franchement c'est pas un troller ouais. ah, bah... ah, euh, attends, attends, attends, attends, -nous, attends, attends-nous Attends-nous, <rire> attends-nous mais, je... attends mais non mais je, je fais exprès pour éviter les spawns mais je vais euh, de sortir vrai, je un dehors. Coup seul avec un slinger avec porte quoi tu se sais. Fait Non mais tu sais que je fais ça exprès hein oh, de merde, de qui était FP à gauche <rire> ouais, ouais, C'est le... ouais, bien, bien heureux, les les encore, à je prends la gauche. Ouais, ça d'or Il devrait pas mourir. Oh, il est mort okay. oh, Bah c'est bon, je lui en cette time. Euh, ouais, attends, attends. Ouais, ouais, bah, par contre, il y a LC qui va arriver en rushant. Putain, elle est pas morte. Elle. Oh, Dégage Oh, oh, là, okay. oh. oh. oh. de mon côté. Ouais, je suis. crack de mon côté. Oui, de mon côté. Oh. Ah. Ouais, non, mais la grenade. Directement avant. pas les balles de Magnum, ça coûte cher aussi. Ouais, non, non, non, mais <rire> bon, J'ai un fléchepoint qui arrive de mon côté. Je bah, sais bah, ouais. Ça, ça... Oh, ouais. pas pas non, est bon, ai... non mais par contre si vous pouvez arrêter de... regarder derrière... 10 disant normalement t'as toutes les pièces de balles <rire> Donc... Bon Ils font des mises à jour, je sais pas si c'est ça Oh, je pas. Pas... Ça. oh, je pas barré. oh il, va... il devrait On va pas. va te On quelqu'un qui a acheté son pistolet médic dessus ça l'a tué ah, J'ai fait ce que j'ai pu hein Bah bon, c'est sûr que c'est pas moi qui l'ai c'est pas moi qui un lu Bah le truc c'est quoi ouais, ils disent level 12 mais ils considèrent que toi tu vois es level 12 mais assisté par des level 25 Ouais c'est <rire> un peu. Bon, ce moto c'est plus ça en fait Tu mais te si fais carry la game Si en fait. tu peux te pointer en, en 12 mais euh, si t'es accompagné avec tes parents quoi Une game full suicidaire euh, en niveau 12 euh... Bon je pense que c'est faisable mais faut quand même que ça soit des level 12 qui est quand même pas mal Bah surtout que bon c'est pas trop le level hein, si t'as pas le spot tu passes pas je veux dire en hard si t'as pas le spot tu passes pas non plus C'est pour ça que le hard a toujours été considéré comme la difficulté avec le plus gros taux de déchets Tu t'amuses bien avec ta soirée barbecue Bah attends de toute façon cette porte là De toute façon cette porte là tu peux la fermer ils viennent jamais les nobles Bah justement ah oh, putain c'est un truc qui derrière, merde Elle est tété la place. Ah ok Ah Y'en a deux derrière moi. Ouais bah je fais un truc le mien Ah je suis désolé on hein. est pas À un moment quand on s'approche T'es sûr que c'est très efficace le punch gun Franchement ça a pas l'air... Attention t'as essayé de tout péter Mais je peux pas résister au... Le jour où j'allais... Oui Putain le gars d'un c'était le J'étais pas en quête j'étais juste en mode patate C'est vrai que j'ai toujours bien aimé les moteurs physiques, t'as des cocktails molotov qui brûlent sous l'eau Ah mais c'est dans tous les jeux ça Mais le plus drôle quand même c'est de défibrillateur ça j'aime bien le défendre et la écoute t'as plus de saut. chance de toucher tu veux que je le tue ah, le tu plan c'est pas as de, as tuer, as as de as le as tuer c'est de as le décrire elle ah, ah, est pas mort. sauter cuit à point bah j'étais en train de le matraquer on s'équipe pas, c'est quand même que je Faut quand même que tu montres que t'es dans la guerre. Il y a un flashbang de mon côté. Il les tout méchants de Bah allez viens, un flashbang. Un autre flashbang ici. Il T'as fait encore que je suis à Morpheus là, il est meurtri par les coups. Tu l'as raté Mais oui, mais je lui fais des brochures depuis tout à l'heure, je l'ai fait. Mais avec quoi, sont les portes, ça Arrête, Arrête de, gueuler. de gueuler, Mais, un mais même, même dans le 2... Euh, même à comment... Même au level 25, le. Effectivement, musée, mais il peut te faire encore un peu mal. Quoi. Parce que tiens, je suis un tu peux un peu ton armure. Hein. T'as de beaux yeux, tu sais. T'en on pas tes yeux, tout, Ah, j'avais dit 40 minutes, je pense que j'étais un peu gentil, C'est plus de 45-50 ah c'est sûr que si ça met 2 minutes à se bon pour comprendre premier les contre bon c'est pas comme s'il se passait quelque chose j'ai un... un... pas monsieur Pabot, euh, de côté. putain de merde il y a le husk qui a tiré dessus ça putain de, de... dégage. deuxième EUS bon... Euh, tu peux pas tout okay. le... ah oui, oui non c'est raté. J'ai un flashpoint de mon côté, un S. Ok bah j'ai un... j'ai un... un qui est avec une... Scrake cool. Tu est pas mort C'est rapidité pour rappeler, c'est un mec étrange, il est chauve, assez grand... <rire> bon bah, ils sont tous grands, hein. tous les gros mobs, euh, même le boss, tu regardes bien... <rire> ah ouais, ils ont mangé de la soupe quand ils étaient petits Attention je pense qu'on met du regardez. Me des lance-roquettes, c'est pas mal ça. J'ai un en flashpoint de mon côté. C'est un lance-roquette. Mec il joue à cache-cache comme c'est. Euh, tu... ouais, il gagne. Gagne. euh... Il est mort lui Non j'ai pas vu. Lui il est, mort. Oh, il est mort. Le deuxième maintenant. Mmh. Je sais pas comment on va rencontrer le guy. Bah il est toujours pas mort. On a dû avoir chaud C'est normal je suis dans le camp. Ah Bonne raison pour tirer une roquette. Putain c'est quoi le saut qu'il a fait d'un coup là hein Oh bon moi aussi on euh, sur toutes les parties de toutes les c'est Non c'est pas grenade. Hein. <rire> tu confonds avec quelqu'un d'autre là. Si, si, je, si je tire une roquette dans le ciel c'est là. Bah t'as tiré une roquette en l'air Ça va hein. Bah t'es gris. De force ça devrait bien fondre sa vie. Oh putain le mec il m'a pris de soucis oh, oh, eu. euh... ah, bah, C'est moi il touche personne On a un autre truc Plutôt ce <tousse> qu'il a pris dans le chien, ça m'aurait pas plu. Il nous a pas touché sur un truc, moi je dirais on, on devrait avoir un souci. Ah bah c'est même Ah s'il m'a touché mais je suis même pas dans ta Bah moi ouais, Mais il m'a pas encore touché Je pense que l'escalier oh, est tout comme ça. Oh y'a quelqu'un qui s'est touché bouger quoi. Je m'enchaîne. Pensais... Du coup j'ai arrêté d'ici de하시는... du coup à fond. J'ai perdu plus, plus, de, plus moins... de points de vie sur les, euh, sur les trash mobs que sur le boss. Je suis à fond. Oh il est là. Là il a tout collé avant de... Bah oui qu'il fait, putain. Ah ah ouais, ouais par contre il Mais il a quand même réussi à me voir non Il est pas si J'ai soigné, mais il revient pas la vie. C'est un peu bizarrement compté, je pense. Parce que, soi-disant, j'ai fait plus de dégâts avec la pelle qu'avec le lance-grenade.